Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous parler des intégrales. C'est un chapitre absolument fondamental. Il tombe tout le temps au bac, absolument tout le temps, quelle que soit votre filière. Dans un premier temps, nous allons vous parler de la notion de l'intégrale. Ensuite, nous vous parlerons de la relation entre l'intégrale, l'air et la primitive. Nous vous parlerons également des principales propriétés de l'intégrale. Et nous finirons cette vidéo par un exercice type corrigé. C'est parti. Jusqu'à présent, vous saviez qu'est-ce qu'une primitive et comment la calculer. Oui, une primitive, c'est l'inverse de la dérivée. Si grand F est une primitive de la fonction petit f, alors grand F prime de x est égal à petit f de x. Vous pouvez demander pourquoi je parle des primitives alors que notre sujet et les intégrales. En fait, il existe un lien très fort entre primitive d'une fonction et intégrale d'une fonction. Ce lien est résumé dans ce théorème fondamental de l'analyse. Ce théorème nous dit que si f est une fonction continue sur un intervalle AB, b], alors f admet au moins une primitive grand F sur cet intervalle. Le nombre réel grand F(b) moins F(a) s'appelle l'intégrale de A à B de la fonction petit f. Il est noté ainsi ou ainsi. Cette écriture se lit l'intégrale de A à B ft dt. Donc l'intégrale de A à B ft dt est égale grand f de B moins grand f de A. A et B sont les bornes de l'intégrale. La variable t est appelée variable muette car il n'intervient pas dans le résultat final. On peut remplacer t par n'importe quelle variable. Par exemple, l'intégrale de a à b ft dt est égale à l'intégrale de, de, de a à b f u du est égale à l'intégrale de a à b f dx dx. C'est quoi donc calculer l'intégrale d'une fonction Calculer l'intégrale d'une fonction, c'est trouver une primitive de la fonction et calculer la différence entre fB et fA de cette primitive. Graphiquement, c'est quoi calculer une intégrale d'une fonction sur un intervalle AB En fait, lorsqu'on calcule l'intégrale d'une fonction, on cherche à calculer l'air en unité d'air du domaine limité par sa courbe représentative, l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à A et x est égal à B. Dans un premier temps, on prend le cas d'une fonction continue et positive sur l'intervalle AB. CF sa représentation graphique sur cet intervalle. L'intégrale de ABFT dt, c'est l'air en unité d'air de la partie colorée, c'est-à-dire l'air sous la courbe CF, l'axe des abscisses et les droits d'équation x est égal A et x est égal B. Oui, c'est ça qu'on calcule lorsqu'on fait l'intégrale de a à b ft dt dans le cas d'une fonction continue et positive. Unité d'air. C'est quoi donc unité d'air? Une unité d'air est l'air du rectangle défini par les vecteurs i et j. Donc, si le repère a pour unité graphique 2 cm sur l'axe des abscisses et 3 cm sur l'axe des ordonnées, alors l'unité d'air est 3 fois 2 est égal à 6 cm2. Donc, ce n'est que lorsque la fonction est positive sur l'intervalle AB que l'intégrale de A à B est égale à l'air de la partie du plan comprise entre l'axe des abscisses, les droites d'équation x est égal à a et x est égal à b, et la courbe représentative de la fonction f. Alors, si f est une fonction continue négative sur l'intervalle AB, dans ce cas, on sait que la fonction moins f est une fonction positive et sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Dans ce cas, l'aire a1 comprise entre la courbe cf, l'axe des abscisses, et les droites d'équation x est égal à a et x est égal à b est égale à l'aire a2. Nous savons que a2 est égal à l'intégrale de aab moins Ft dt, car moins F est une fonction positive. Donc, on peut conclure que A1 est égal à l'intégrale de AAB, moins Ft dt. Si F est une fonction continue négative sur l'intervalle AB, alors l'aire comprise entre la courbe CF, l'axe des abscisses, et les droits d'équation X est égal à A et X est égal à B, est égal à l'intégrale de l'opposé de cette fonction si on a une fonction qui change de signe, c'est-à-dire tantôt positif et tantôt négatif. Donc, pour calculer l'aire du domaine défini par une fonction changeant de signe, il faut découper l'intervalle en plusieurs intervalles sur lesquels la fonction est de signe constant. D'après les cas précédents, cas de la fonction positive et cas de la fonction négative, on peut conclure que l'air a du plan des parties colorées est égale à l'intégrale de AABFT dt, F est positif sur l'intervalle AB plus l'intégrale de BAC moins FT dt, F est négatif sur l'intervalle BC plus l'intégrale de CADFT dt, F est positif sur l'intervalle CD. Donc maintenant, si on veut calculer l'air entre deux fonctions, l'air de la partie du plan limitée par les deux courbes CF et CG et les droits d'équation x est égal à a et x est égal à b est égal à l'intégrale de a à b f de x moins g de x dx si f est supérieur ou égal à g est égal à l'intégrale de a à b g de x moins f de x dx si g est supérieur ou égal à f, dans ce cas, qu'importe la positivité ou la négativité des deux fonctions, mais on doit tenir compte de la fonction la plus grande. Avant de passer à l'exercice, on aimerait vous rappeler les principales propriétés de l'intégrale. Commençons par la relation de Chasles. Si f est une fonction continue sur l'intervalle AB, et quel que soit c réel compris entre a et b, L'intégrale de A à C, FT, DT, plus l'intégrale de C à B, FT, DT, est égale à l'intégrale de A à B, FT, DT. Linéarité de l'intégrale. Si F et G deux fonctions continues sur un intervalle AB, alors l'intégrale de la somme de deux fonctions est égale à la somme de leurs intégrales. Attention, ce n'est pas vrai pour un produit ou un quotient. Si on a lambda réel, alors l'intégrale de a à b lambda ft dt est égale à lambda l'intégrale de a à b ft dt. Changement de borne de l'intégrale. Si f est une fonction continue sur un intervalle a à b, alors l'intégrale de a à b ft dt est égale à moins l'intégrale de b à a ft dt. Inégalité de l'intégrale. Pour tout x de l'intervalle AB, si f de x est inférieur à g de x, alors l'intégrale de a à b f de x dx de est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b gx dx. Et si la fonction f est positive, alors son intégrale est positive. La valeur absolue de l'intégrale de dt est inférieure ou égale à l'intégrale de AAB, valeur absolue, f(t) dt. Valeur moyenne. Si F est une fonction continue sur un intervalle AB et A différent de B, on appelle valeur moyenne de la fonction F sur l'intervalle AB le nombre réel mu F est égal à 1 sur B moins A, l'intégrale de A à B, Ft, Dt. Voir graphiquement la valeur moyenne dans le cas d'une fonction positive. Le nombre mu f fois la longueur B moins A est égal à l'air sous la courbe Cf, l'axe des abscisses, et les droits d'équation x est égal à A et x est égal à B. C'est aussi l'air du rectangle de longueur B moins A et de largeur Mu f. Exercice. Soit f et g deux fonctions définies sur R par f de x est égal à x au carré moins 2x moins 3 et g de x est égal à x moins 3. On désire par c, f et cg les coupes représentatives de f et g dans un repère orthogonal. Les unités graphiques sont 1 cm sur l'axe des abscisses et 0,5 cm sur l'axe des ordonnées. Question 1. Calculer A en cm carrés l'air du domaine limité par CF, l'axe des abscisses, et les droits d'équation x est égal à moins 2 et x est égal à 3. Question 2. Calculer A' en centimètres carrés l'air entre les deux courbes CF et CG sur l'intervalle 1, 4. Question 1. Calculer l'air en centimètres carrés du domaine limité par CF, l'axe des abscisses, et les droits d'équation x est égal à moins 2 et x est égal à 3. Donc, on peut se baser sur la présentation graphique de la fonction F pour déterminer quand la fonction est positive ou négative. Sinon, on doit dresser un tableau de signes de la fonction F. En fait, d'après la présentation graphique CF de la fonction F, on peut voir clairement que f est positif sur l'intervalle moins 2, moins 1, et que f est négatif sur l'intervalle moins 1, 3. Donc, a l'air entre cf, l'axe des abscisses et les droits d'équation x est égal moins 2 et x est égal à 3, est égal à la somme de deux airs, l'air 1, c'est l'air entre cf, l'axe des abscisses, et les droits d'équation x est égal moins 2 et x est égal moins 1 qui est l'intégrale de moins 2 moins 1 ft dt, car f est positive sur l'intervalle moins 2 moins 1. L'air de l'air comprise entre Cf, l'axe des abscisses et les droits d'équation x est égal à moins 1 et x est égal à 3, qui est moins l'intégrale de moins 1 à 3 fx dx, car f est négatif sur l'intervalle moins 1 3. Donc, grand A est égal à l'intégrale de moins 2 moins 1 f de x de x moins l'intégrale de moins 1 3 fx de x. En fait, pour calculer l'intégrale de petit f, il faut trouver une primitive grand f de petit f. Or, f de x est égal à x au carré moins 2x moins 3 implique que grand f de x est égal à 1 sur 3x au cube moins x au carré moins 3x. On a donc A est égal à à l'intégrale de moins 2 à moins 1, f de x dx, de moins l'intégrale de moins 1 à 3, fx dx. a est égal, grand f de moins 1, moins grand f de moins 2, plus grand f de moins 1, moins grand f de 3. D'après le calcul, on a a est égal à 13 unités d'air. La question nous demande de trouver l'air en centimètres carrés. Donc, on doit trouver la valeur d'une unité d'air. En fait, une unité d'air, c'est l'air défini par les vecteurs I et J. Or, le repère a pour l'unité graphique 1 cm sur l'axe des abscisses et 0,5 cm sur l'axe des ordonnées. Alors, une unité d'air est, est, est égale à 1 cm fois 0,5 cm, qui est 0,5 cm2. En conclusion, l'air cherché est égal à 6,5 cm2. Question 2. Calculer l'air A' en centimètres carrés comprise entre les deux courbes CF et CG sur l'intervalle 1, 4. Donc, en fait, pour calculer l'air A' entre les deux courbes CF et CG, on doit découper l'intervalle 1, 4 en deux intervalles. En 1, 3, là où G est supérieur à F, et 3, 4, là où F est supérieur à G. Donc, a' est égal à l'intégrale de 1 à 3 g de x moins f de x, car g est plus grand que f. Donc, a' est égal à l'intégrale de 1 à 3 g de x moins f de x dx, car g est plus grand que f sur cet intervalle. Plus l'intégrale de 3 à 4 f de x moins g de x dx, car f est plus grand que g sur l'intervalle 3-4. Donc, a' est égal à l'intégrale de 1 à 3 3x moins x au carré dx, plus l'intégrale de 3 à 4, x au carré moins 3x dx. Donc a' est égal à l'intégrale de 3 à 4, de x au carré moins 3x dx, moins l'intégrale de 1 à 3, x au carré moins 3x dx. Ici si on a inversé 3x moins x au carré par x au carré moins 3x pour cela qu'on a remplacé l'intégrale de 1 à 3 de 3x moins x au carré dx par, moins l'intégrale de 1 à 3 de x au carré moins 3x dx. Posons donc h de x égale x au carré moins 3x. Donc pour pouvoir calculer les intégrales, on doit trouver une primitive grand h de petit h. Donc on a h de x égale x au carré moins 3x, implique grand H de X est égal à 1 sur 3 X au cube moins 3 sur 2x au carré. Donc A' est égal à grand H de 4 moins grand H de 3, moins entre parenthèses, grand H de 3 moins grand H de 1 est égal à grand H de 4 plus grand H de 1 moins 2 fois grand H de 3. Donc d'après le calcul, on a A' est égal à 31 sur 6 unités d'air. On a une unité d'air est égal à 0,5 cm2. Donc, le résultat final, l'air A' en cm2, c'est bien 31 sur 12 cm2. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les intégrales. Et pour consolider ou renforcer votre connaissance en intégrales, nous vous invitons à consulter nos documents complémentaires. Et bon courage.